Aujourd'hui le 9 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, dans les zones des colonies de Sankovka, Tabavka et Brest aux de la région de Kharkiv, des attaques au sol et des avions de l'armée ont attaqué des accumulations de main d'œuvre et d'équipement militaires des forces armées ukrainiennes. Plus de 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie et deux véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives, repoussant les contre-attaques des unités des forces armées ukrainiennes. Plus de 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie et 4 camionnettes ont été détruits dans cette zone au cours de la journée à la suite d'incendies. Dans la direction de Donetsk, les actions actives des troupes russes ont détruit plus de 30 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés et deux camionnettes en une journée. Dans la direction sud Donetsk, l'ennemi, avec jusqu'à trois pelotons renforcés, tenté en vain d'attaquer les positions des unités russes en direction des colonies de Vladimirovka, Pavlovka de la République Populaire de Donetsk et Novodarovka de la région de Zaporozhye. À la suite des dégâts causés par le feu, les unités des forces armées ukrainiennes ont été dispersées et renvoyées à leur position d'origine. Les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à 80 militaires ukrainiens tués et blessés. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire... Les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu 86 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans 183 districts. Au cours des combats de contre-batterie dans la région de Chevchenkivsk, dans la région de Zaporizhia, des positions de tir temporaires ont été ouvertes et lanceurs de systèmes de lancement multiples et malaires de fabrication américaine et Mars 2 de fabrication allemande ont été vaincus. Dans la zone de la colonie de Drusba de la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. Un lanceur du système de missiles tactique Toshkaï a été détruit près de la colonie de Zolochiv, dans la région de Kharkiv. Dans la zone de la colonie de Soversk, République populaire de Donetsk, le système de lance-roquettes multiples Uragan a été détruit. Dans la zone de la colonie de Krasniliman de la République populaire de Donetsk, trois installations du système de lance-roquettes multiples grades ont été détruites. Dans la colonie de krivaïa Luka de la République populaire de Donetsk, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit. Les systèmes de défense aérienne ont abattu trois roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar dans les zones des colonies de Pervomesk et d'Alchevsk dans la République populaire de Luhansk pendant la journée. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 341 avions, 181 hélicoptères, 2643 véhicules aériens sans pilote. 392 systèmes de missiles antiaériens, 7043 chars et autres véhicules blindés de combat, 924 véhicules de combat lancement multiples systèmes de roquettes, 3668 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7522 unités de véhicules militaires spéciaux.